Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter MATEF qui va être une collection en fait de fonctions mathématiques qui va être bien intéressante. Alors vous pouvez voir que vous avez ici pas mal de méthodes euh, ABS, CellPoint, vous en avez beaucoup donc je ne vais pas tous vous les présenter mais en tout cas peut-être vous donner l'envie pour ceux qui ne connaissaient pas d'aller voir plus loin au niveau de la doc euh, et vous montrer euh, bah, celles qui sont euh, assez courantes. Donc imaginons que vous voulez savoir comment fonctionne ici ABS on peut voir que ça retourne un nombre absolu de la valeur. Bah, si je clique sur ABS je vais avoir un petit exemple d'utilisation ici à appliquer dans Unity. Donc c'est relativement simple à utiliser, je vous encourage à aller voir celles qui vous intéressent. Alors nous maintenant on va passer dans Unity et on va euh, bah, essayer de, de découvrir un petit peu celles qui sont les intéressantes et les qui sont assez utilisées dans les jeux vidéo. Donc j'ai ici créé une scène vierge Unity avec en gros ici vous pouvez voir euh, la console qui va me permettre d'afficher des choses. J'ai déjà un script démo que j'ai affecté à ma main caméra histoire d'avoir une sortie dans la console. Donc qu'est-ce qui se passe au niveau du script démo Je déclare une une variable privée de type float qui s'appelle x qui est définie à 0 float et dans l'update je viens incrémenter à chaque fois cette variable de 0,5 float et j'affiche le résultat dans la console donc évidemment si je vous lance unity ici on va avoir des nombres qui viennent s'incrémenter de 0,5 à chaque fois alors ça c'est pour l'exemple maintenant on va s'intéresser à quelques quelques méthodes de mathf donc on va pour que vous compreniez bien redéfinir mathf juste avant de l'afficher donc ici on va dire que x est égal euh, redéfinir x je dit mathf égal à matf et on va s'intéresser à la euh, propriété clamp qui va nous permettre en fait comme vous voyez de, de définir x parce que là c'est x que j'ai choisi d'appliquer de, de, ici ce mat clamp euh, de le définir entre un minimum et un maximum donc là je vais mettre 0 en minimum bon évidemment j'incrémente ma, ma variable donc elle risque pas de passer en dessous de 0 par contre je vais, lui dire un, je vais lui proposer un maximum et là par exemple je vais mettre 5,1 euh, flotte ce qui va, euh, alors attendez, j'ai oublié mon X, la première valeur c'est le X, pardon, excusez-moi. Donc ici la première valeur c'est X, c'est la valeur sur laquelle on veut effectuer le mat -f .clamp, et ici le minimum 0 et le maximum 0.5 flotte, je n'oublie pas mon point virgule. Ce qui va me permettre maintenant, vous allez voir, d'avoir une valeur qui va être comprise automatiquement entre 0 et 5.1 flotte, tant que X ne sera pas supérieur à 5.1, pas de souci, il va s'afficher. Mais dès qu'il va passer au-dessus, il va afficher 5.1. Comme là, vous vous doutez bien que je vais avoir, comme je vais avec un pas de 0.5 flotte, je vais avoir une valeur qui va être 5 qui va s'afficher. La prochaine serait 5.5, sauf qu'au lieu de de mettre 5.5, il va mettre 5. Donc on va tout de suite vérifier ça dans Unity. Vous allez voir. Voilà, on a bien ici 0,5, 1, 1, 5, 2, 2, 5, 3, 3, 5, 4, 4, 5, 5. Et ici, je m'arrête à 5-1. Et on peut voir que ça continue en fait. X est, est bloqué sur le maximum de 5-1. Alors si je décrémente, ce serait la même chose, mais dans l'autre sens. On ne va pas faire ça parce que vous, vous doutez bien ici que ça va fonctionner comme ça. Alors, on retourne au niveau de notre script. Après, vous avez le, la même chose ici qui est euh, mat clamp 01. Alors la même chose euh, presque, on va dire. Donc ici. Si vous ne savez pas les arguments, vous ouvrez la parenthèse et on peut voir qu'on vous demande ici euh, euh, une valeur entre 0 et 1. Euh, voilà. Donc ça va clamper la valeur. Donc en fait, je vais mettre X tout simplement. Ce qui fait que tant que X ne sera pas au-dessus d'un, bah, vous allez voir qu'il euh, va euh, ici euh, rester... Bon, en fait, je vais avoir 0,5 et c'est tout. Et après, je vais avoir normalement euh, que des 1 Donc on va lancer ça tout de suite. On a bien 0,5 et ici comme ça dépasse c'est la valeur est comprise maximum entre 0 et 1 et ben on peut voir que je ne dépasse pas 1. donc ça ça peut être utile aussi euh, parfois ensuite on va avoir euh, ce qui est intéressant c'est le min et max donc ici je vais modifier donc je vais choisir min. et donc ça ça va retourner la plus petite valeur euh, D2, donc on peut voir ici que je vais devoir affecter deux valeurs, donc ma alors comment on vous présente ça, on va dire que ici la plus petite valeur entre 5 par exemple et X alors là je suis en train de réfléchir la plus petite valeur entre 5 et X ça va toujours être X, ça va pas aller, euh, on va mettre 0, 2 float et X voilà, pour que ce soit plus par là. Donc, on va tout de suite ici lancer et on va voir ce qui se passe. Donc, on peut voir que j'ai 0,2. Pourquoi Parce que je demande la plus petite valeur entre 0,2 et X. X étant déjà euh, plus grand que 0,2, ça sera toujours 0,2. Par contre, euh, si non, je vais faire ça. Je vais mettre ici une valeur style euh, 4,2 float. Voilà. On va retourner dans Unity. On va relancer la scène, pardon. Voilà. Et ici, on peut voir que du coup, j'ai bien 4,2. Au départ, c'est X qui est annoncé parce qu'il est plus petit que 4,2. Mais à partir de ce moment-ci, X devrait passer à 4,5. Bah, c'est bien ma valeur de 4,2 que j'ai demandé ici au niveau de mon code. Alors évidemment, vous avez Max qui fonctionne de la manière inverse. Je ne vais pas vous la présenter. Euh, c'est assez simple. Ensuite, vous avez Matef Round pour arrondir. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. Donc on arrondit tout simplement un Float. Ici, ça va être X. Voilà. Et on va lancer ici dans Unity, et on va voir que j'ai un pas de 0,5 normalement, et on peut voir ici euh, que j'ai 0. Alors pourquoi j'ai uniquement 0 Parce qu'en fait, euh, x le redéfinit. Et donc 0,5, bah, c'est plus près de 0. Il l'arrondit, on peut voir, à la, à la valeur sous, euh, inférieure. Mais par exemple ici, si je lui demande d'afficher 11,25 float, et 11.25 float, là, je vais avoir un arrondi qui devrait être à 11. Voilà. Bon, pourquoi je n'avais pas d'incrémentation Il faut bien comprendre qu'ici je redéfinis hein, avec euh, le x égale matf round. Donc si je fais x égale matf round x, en fait à chaque fois, même si, si j'ajoute, ici je lui dis que x en fait il est égal à 0. Donc à chaque fois, bah, c'est la même chose qui passe dedans. Voilà pour le round. Et autre chose qui est très intéressant, c'est pour récupérer le signe. Alors on va voir ici, euh, bah, par exemple, je vais mettre un euh, matef signe de x. Bah, automatiquement, ça va renvoyer 1 ou moins 1. Donc, on va tester ça tout de suite. Mais là, vous allez voir qu'étant donné que mon chiffre X est positif... Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai fait J'ai mis signe, pardon. C'est signe. Voilà. Je me disais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ici, euh, on peut voir que ça me renvoie un uniquement. Pourquoi parce que au niveau ici euh, de mon X, même s'il augmente à chaque passage, enfin, euh, là, il augmente pas, encore une fois, parce que je le redéfinis, et donc il est à 1 à chaque fois, mais euh, imaginons ici que je vais un, un signe de, de, de, de, de, de, de... Allez, on va mettre 5.6, float, de nouveau. À ce moment-là, je vais récupérer 1 de nouveau. Voilà, à chaque fois, j'ai 1. Maintenant, si je mets... Moins 5,6 flottes, évidemment, je vais avoir moins 1. Ce qui est très intéressant parce que si vous voulez récupérer le signe, par exemple dans le cadre d'un déplacement, pour savoir si un vecteur euh, serait positif ou négatif, bah vous pouvez utiliser ça. Euh, sur une coordonnée du vecteur 3 par exemple sur l'axe la, z et ça vous permettra de savoir si le vecteur est positif ou négatif s'il avance ou il recule par exemple et donc vous aurez 1 ou moins 1 et il suffira de multiplier en fait le résultat étant donné que si on multiplie par moins 1 on récupère le signe par exemple voilà bon c'est quelques petites notions de base de, de math f mais je vous encourage à aller voir, il y a pas mal d'exemples ici, et il y a beaucoup de possibilités, à chaque fois euh, vous allez certainement y retrouver votre compte, mais euh, on peut voir que c'est assez intéressant en tout cas de maîtriser ça et de, de l'utiliser un petit peu pour tester, vous en avez plein d'autres qui sont euh, un peu plus... Vous avez du LERP par exemple pour faire une interpolation, là vous avez euh, du LERP angle pour euh, faire des interpolations, interpolation à 360, 360 degrés, excusez-moi, euh, et euh, vous en avez plein d'autres, voilà, ping-pong, etc., avec des noms bien bizarres. Voilà, donc moi, je vous donne rendez-vous bah, dans une prochaine vidéo, j'espère que cette vidéo va vous plaire, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est déjà fait, et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et encore merci, euh, on approche vraiment des 5000 euh, abonnés à ce jour, donc euh, encore merci à vous, c'est grâce à vous que cette chaîne évolue. Bye bye